Brigitte Macron a un nouvel homme dans sa vie. Elle n'a pas évincé Emmanuel Macron, mais selon Gala, elle aurait accueilli dans son plus proche entourage Mathieu Bartela Collin, un jeune styliste qui a la charge de refaire sa garde-robe. Un spécialiste de la mode pas totalement inconnu du public puisqu'il a travaillé pour des émissions de télévision comme The Voice ou Le Bachelor. Il se serait aussi occupé du look de personnalités comme Charles Berling, Lio ou encore l'ex-Miss France Laurie Tillman. Un service que la première dame se paierait elle-même, selon Gala. Si la principale intéressée refuse de commenter l'action de ce nouveau collaborateur, le magazine détaille le rôle qu'il tient auprès d'elle. Sa présence auprès de la première dame aurait déjà fait effet. Il aurait réussi à convaincre Brigitte Macron de ne plus s'habiller uniquement en tons, mais de s'ouvrir aussi à du Balmain, du courage et du Polka. Il lui aurait également conseillé un maquillage plus discret.